Si on se replace dans le contexte historique d'origine de l'écriture dans le monde, en l'état actuel des données, l'écriture apparaît au Proche-Orient vers 3300 avant Jésus-Christ. Il est généralement accepté que l'écriture apparaît en premier en Mésopotamie, donc chez les Sumériens, avec les tablettes proto -cuniformes. Moi, depuis en fait, 2012, donc depuis 10 ans, je dis que ça n'est pas le cas. Et en l'état actuel des données, euh, l'Iran, les tablettes proto qui étaient considérées comme les filles des tablettes proto en fait, ce n'est pas les filles, elles sont sœurs. Alors, j'ai deux arguments pour dire que l'écriture protéolémite n'est pas la fille de l'écriture protéolémite mais la sœur, un argument chronologique. Par les datations radiocarbones et les fouilles, il n'y a rien qui indique une antériorité chronologique, en l'état actuel des données, des tablettes protéolémites sur les tablettes protéolémites. Mais jusqu'à présent, étant donné que l'histoire est généralement écrite par des gens qui travaillent en Mésopotamie, ils partent d'emblée d'idées de l'idée préconçue que le protocuniforme est forcément en pr... la première. Et deuxième argument, c'est un argument logique. Si vraiment le proto protoélamite dérive du protocuniforme, si c'est la fille, eh bien elle devrait avoir plein d'éléments du protocuniforme. Ce qui n'est pas le cas. Ces écritures sont différentes à 96%. Les seuls éléments communs entre le proto et le proto c'est les signes numéraux et les systèmes numéraux. Et on sait qu'ils sont attestés avant dans les tablettes numérales. Donc, en fait, moi, quand je vois ces informations d'ordre chronologique et d'ordre logique, voilà ce que je propose. On a vers 3500, 3600 au Proche-Orient, l'apparition des tablettes numérales. où On note juste une information numérale, 17, 35. De quoi on parle, quelles sont les personnes impliquées, ça n'est pas noté. Et à un moment donné, cette tradition des tablettes numérales qui est attestée de la Syrie jusqu'à l'Iran va donner naissance de manière plus ou moins contemporaine en Iran et en Mésopotamie aux tablettes proto-lamites en Iran et aux tablettes protocuniformes en Mésopotamie. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes ces écritures, les hiéroglyphes en Égypte, le protocuniforme en Mésopotamie et le lamite en Iran sont apparus exactement en même temps. Parce que je suis... là, ça s'est sûrement joué à une échelle d'une vie humaine. On parle de 20-30 ans de différence, peut-être. Et nous, avec peut-être que l'écriture est apparue vers 3330 en Iran, en 3290 en Mésopotamie et en 3250 en Égypte. Donc là, si je dis ça, il serait facile de placer une flèche de l'Iran vers la Mésopotamie puis l'Égypte. Ou c'est peut-être l'inverse. Donc je pense que ça s'est joué à des échelles humaines, mais avec nos outils de datation actuels où on peut dater à 200, 300, 300 ans près, on ne pourra jamais euh, déterminer qui était le premier. Donc je pense qu'il vaut mieux accepter euh, nos limites d'un point de vue scientifique et ces écritures sont apparues plus ou moins en même temps à la fin du 4e millénaire dont j'écris et il n'y a aucun moyen de déterminer laquelle est apparue en premier et s'il y en a une qui est apparue en premier c'est l'idée de l'écriture qui a dû être diffusée après dans les autres régions et pas l'écriture en elle-même